Réécrivons la formule en question. R égale W fois logarithme en base 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit. Le rapport signal sur bruit est ici exprimé en décibels. 15 décibels peut s'écrire comme 5 fois 3. Or, on sait que plus 3 décibels revient à une multiplication par 2. C'est-à-dire que 15 décibels revient à 2 à la puissance 5, soit 32. Logarithme en base 2 de 1 plus 32, ça fait logarithme en base 2 de 33, mais on peut dire que c'est peu différent de 32, puisque 1 est petit devant 32. Donc c'est logarithme de 2 puissance 5, ce qui nous donne 5. Si on exprime W en mégahertz, on va avoir R en mégabits par seconde. Ce qui veut dire que le débit ici est de 1 fois 5 égale 5 mégabits par seconde.